Bonjour à tous dans cette séquence nous allons nous intéresser à l'exemple un son. L'objectif de cet exemple est tout simplement d'illustrer l'usage dans des conditions simples de AV Audio Player euh, et euh, typiquement de s'intéresser au cas d'un fichier correct, d'un fichier euh, vérolé, donc j'essaie de bidouiller et puis d'un fichier complètement absurde qui n'est pas du son et qui du coup provoque une erreur franche. Donc l'exemple est minimaliste mais l'idée c'est vraiment de vous faire comprendre le fonctionnement de AV Audio Player et puis après eh ben, vous pouvez vous débrouiller pour faire mieux. Voyons ce que donne notre petite application. Donc ici vous voyez il me propose plusieurs boutons pour lancer la lecture de différents morceaux. Commençons par celui-là. Donc voilà le morceau, j'ai pris un extrait du début euh, d'un morceau. Voilà la lecture est terminée et automatiquement il me rétablit mes boutons. On va essayer avec une mauvaise piste. D'accord et là ici il râle en me disant que ben, l'opération n'a pas pu être euh, terminée. D'accord Et puis ici, hein, je vais essayer une piste vérolée. J'espérais provoquer une interruption prématurée. Mais vous voyez que j'ai probablement pas réussi à assez la véroler. Donc ça déconne. Mais il va lire jusqu'au bout. Voilà. C'est tout simple. Regardons les sources et intéressons nous d'abord à la structure du projet. Donc, dans le projet, j'ai ici inséré plusieurs euh, fichiers de musique euh, qui sont donc du coup embarqués dans le bundle et c'est utile de comprendre ça pour la suite. J'ai également tout mis dans le ViewController euh, parce que j'avais la flemme et l'exemple ici est présenté en Swift. Donc, première chose que vous voyez, c'est que ici je réponds à AV Delegate qui va me permettre de gérer les terminaisons. Et puis j'ai ici trois boutons, et puis un label, et bien évidemment une référence vers un AV Audio Player. Donc regardons le ViewDidLoad, archi classique, je positionne les boutons, là je le fais directement dans euh, le ViewDidLoad, j'ai bloqué l'orientation euh, euh, du terminal. L'objectif ce n'est pas de vous amuser à gérer ce truc là, vous savez déjà le faire, c'est de faire une application qui soit relativement simple. Donc il n'y a vraiment rien de particulier dans ce ViewDidLoad. Ici j'ai trois boutons, je les ai associés à trois méthodes et ces trois méthodes vont en fait me permettre de lancer la lecture d'une bonne piste d'une piste bidon et d'une piste vérolée et à chaque fois je passe par une méthode intermédiaire qui s'appelle jouer un son et la méthode jouer un son vous la trouvez ici alors qui fais-je dans cette méthode donc ici je mets mon texte à vide d'abord je vais récupérer et eh bien le chemin de le bundle de mon fichier donc qui va en fait tout va dépendre de son nom ici qui est passé en paramètres et puis je sais que c'est ici un fichier mp3 et donc en fait à partir de ce chemin dans le bundle je vais ici construire une url locale donc que je transmettrai à mon avé audio player et ici, donc, je suis en Swift avec la gestion par exception. Alors, euh, vous avez ici un exemple de gestion par exception type en Swift. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un try catch à la Java, c'est un do catch. Donc ça, c'est l'intervalle dans lequel vous allez rattraper l'exception. Mais l'exception n'a pas arriver n'importe où. où Vous dénommez explicitement avec un try l'endroit où les exceptions peuvent survenir. Voilà. c'est un petit peu différent d'une syntaxe à la Java, à laquelle la plupart d'entre vous, j'imagine, sont habitués. Euh, donc ici vous voyez que je fais un try de av audio player content of figurel donc ça c'est le constructeur donc soit le constructeur se passe correctement et ici je vais récupérer eh bien euh, une référence soit alors il se trouve que je récupère nil mais de toute façon c'est pas grave parce que ici ce qui va se passer c'est que s'il y a un problème paf je saute au niveau euh, du catch et ici alors je n'ai pas filtré hein, je prends euh, exception et ici je sais que je vais récupérer une erreur et euh, évidemment ben, je me contente d'afficher euh, le problème qui est reporté et puis si euh, je ne suis pas dérouté ici c'est que les choses sont bien placées donc je dis que je dé décode cette piste là et puis ici euh, je positionne le délégué je lance la lecture hein. j'ai installé le auto player maintenant play lance la lecture, je ne fais pas de prepare parce que je suis sur un fichier en local, je n'ai pas besoin de lancer de préparation et je cache mes boutons. Et du coup je serai notifié lorsque la lecture aura terminé. Donc ici il y a deux manières d'être notifié. Je vous ai dit que la méthode AV AudioPlayerDelegate a deux méthodes. Euh, Lorsqu'il y a un problème une, un problème pendant euh, la lecture et ici ben, je récupère la référence à la V audio player et puis je récupère également une référence sur l'erreur qui bien évidemment alors peut être un optional pour euh, l'erreur c'est bizarre parce qu'à priori quand je suis invoqué là j'ai forcément eu une erreur mais je me dire qu'il y a des cas où il ne peut pas donner de diagnostic et donc du coup l'erreur est une optionnelle à cause de ça et puis ici si les choses se sont bien placées eh bien euh, je dirais que la lecture s'est terminée j'ai un flag là quand même qui peut euh, m'indiquer semble-t-il que euh, ça s'est bien ou mal terminé en fait en gros j'espérais déterminer sur un fichier que j'ai virolé, j'ai modifié euh, le fichier au niveau binaire euh, s'il n'arrivait pas à s'en sortir j'espérais provoquer euh, une exécution qui se terminerait de façon prématurée. Je n'y suis pas arrivé, donc je n'arrive pas à exécuter ce code-là. Mais je pense que c'est à cela que sert ce booléen. Parce que si vous avez une erreur franche, vous allez plutôt aller vous exécuter ici. Et puis là, bien évidemment, eh bien, je rétablis les boutons que j'ai fait disparaître pendant la lecture. Voilà, ben, c'est tout. Mon application est simple. C'est la base de la base. Le système, bien évidemment, il permet beaucoup plus. Il permet de consulter les données en cours de lecture, etc. Je vous ai donné dans une séquence précédente les attributs à utiliser. Pour le reste, RTFM. Vous pouvez faire du nest timer pour aller consulter à intervalles réguliers, par exemple, à peu près toutes les secondes, eh euh, l'état de la lecture, de manière à faire progresser un compteur et une barre de progression, par exemple. Euh, vous disposez euh, donc de la mécanique de base et euh, vous pouvez vous en servir. Euh, vous savez par ailleurs que euh, on peut lire les fichiers dans le bundle mais on peut également lire les fichiers via une URL donc euh, ben vous pouvez également lire euh, des morceaux qui sont en ligne et bien évidemment l'étape suivante c'est euh, d'accéder à la bibliothèque du terminal ce que je vais vous présenter dans des séquences ultérieures. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.